Et si Apple, après avoir tout cassé au niveau des montres connectées, allait nous proposer un bracelet connecté. On va en parler dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis médié comme d'habitude. Nous allons parler un petit peu des rumeurs de la crème du high tech. Aujourd'hui, j'ai mis l'hypothèse c'est des rumeurs qui sont arrivées suite à un brevet, bref, on va y revenir, qu'Apple pourrait sortir d'ici un, deux ans, trois ans max, un bracelet connecté, un Apple Band. On le sait tous, l'Apple Watch a vraiment révolutionné le secteur de la montre connectée avec son OS, WatchOS, mais aussi avec son écosystème, ses applications, bref, c'est un véritable iPhone sur poignée. À côté de ça, Apple travaille sur pas mal, pas mal, pas mal d'hardware tech connecté. On est au courant officiellement que les objets connectés, de manière générale, est un fer de lance d'Apple. Ils veulent démocratiser, sortir du smartphone et proposer différents accessoires, différents produits amenés à, à développer l'écosystème. Vous avez sans doute entendu parler des AirTags, petits porte-clés qui vont pouvoir s'accrocher à n'importe quel objet et qui vont permettre de connecter cet objet et surtout de le localiser facilement. Vous avez sûrement aussi entendu parler des Apple Glass, les lunettes connectées d'Apple qui commencent à aussi à être travaillées, à revenir sur le devant de la scène au des rumeurs etc. Alors pourquoi pas un bracelet connecté Quels seraient les avantages d'un bracelet connecté pour Apple Je vois différents avantages de proposer en plus d'une moins connectée un bracelet connecté. Déjà ça va permettre de diversifier leur offre smartwatch, smartband. Ce qui a bien été fait avec l'Apple la Watch SE en proposant une Apple Watch un peu moins chère mais un bracelet connecté coûtera encore moins cher qu'une Apple Watch SE. Apple pourra donc proposer un bracelet connecté aux alentours de 150-200 euros je pense. Mais alors pourquoi proposer un bracelet connecté alors qu'il y a des déjà des montres connectées. Déjà, au niveau design, une montre rectangulaire ne plaît pas à tout le monde. Une Apple Watch est design, mais elle est faite aussi pour être visible. Un Apple Band pourrait proposer un design plus minimaliste, plus discret, ce qui permettrait à ceux qui recherchent un aspect plus sobre d'avoir des fonctionnalités connectées sur leur poignée. Mais alors, au niveau des fonctionnalités, est-ce qu'on serait sur les mêmes fonctionnalités qu'une Apple Watch Ça, on ne sait pas encore, mais je pense que non, ce serait quand même réduit en fonctionnalités. Il y aurait un OS exprès ou alors ils adapteraient WatchOS pour les bracelets. Je pense que l'intérêt serait de proposer un nouveau design pour un objet connecté qui se mettrait sur le poignet, mais aussi de proposer quelque chose qui serait plus simple d'utilisation et qui pourrait convenir à tous ceux qui ne veulent pas prendre trop la tête avec leur Apple Watch. On pourrait bien entendu voir quand même la réponse aux appels, on pourrait imaginer aussi qu'il y ait Siri avec la réponse aux SMS, mais on pourrait aussi imaginer qu'il y ait beaucoup moins de fonctionnalités pourquoi pas l'impossibilité d'ajouter des applications. Le but de partir sur un bracelet connecté serait pas de partir sur un bracelet connecté qui dure 15 jours. Ce serait d'avoir une autre Autonomie plus grande et surtout de pouvoir surveiller de façon discrète la santé. Car oui on le sait, je vous l'avais annoncé lors de ma vidéo sur l'Apple Watch Series 7, les rumeurs sur l'Apple Watch Series 7, pour Tim Cook, pour Apple, la santé c'est un objectif sur du long terme. Tim Cook avait même comparé tous les capteurs présents dans une voiture à ceux qui pourraient être présents pour surveiller notre santé en disant que notre corps est quand même plus important que d'une voiture. On aurait donc la possibilité avec un Apple Band avec un bracelet connecté de surveiller plus facilement sa santé sans avoir besoin de recharger le bracelet tous les jours, tous les deux jours, de pouvoir le garder pour avoir notre suivi quotidien, suivi de sommeil, etc. Il serait donc peut-être potentiellement plus destiné à un suivi de santé continue qu'à une utilisation, fonctionnalité, smart, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, il n'y a pas de bracelet connecté haut de gamme. On commence à avoir des bracelets connectés avec écran incurvé, comme sur la Massfit X, comme chez Samsung avec le gir S2. Bref, en travaillant sur un bracelet, Apple pourrait proposer un design à Apple. Tout le monde voudrait l'acheter qu'il soit plus cher bien entendu que les autres bracelets connectés du marché, mais surtout créer une vraie révolution dans le bracelet connecté pour convaincre ceux qui ne sont pas trop friands de monde connecté à prendre un simple bracelet qui suivra leur santé, qui leur permettra de voir leurs notifications et de gérer leur musique. Bref, quelque chose simple, efficace. Bien entendu, je vous tiendrai informé s'il y en a plus de précisions par rapport à ça. Ces rumeurs sont basées sur un brevet qui a été déposé par Apple, mais des brevets qui sont déposés par Apple, il y en a des tas et des tas. Donc est-ce que celui-là arrivera d'ici un an, d'ici deux ans, on aura l'occasion d'en reparler Qu'est-ce que vous en pensez-vous Dites-moi en commentaire si vous serez peut-être plus amené à acheter un bracelet connecté plus haut de gamme Qu'une montre connectée N'hésitez pas si vous voulez parler de sujets comme ça aussi De rejoindre les lives Twitch à 18h On peut parler du futur de la montre connectée Parce que j'ai beaucoup de choses à dire Surtout sur le futur de la montre connectée Mais pourquoi pas sur le futur du bracelet connecté En attendant la prochaine vidéo Vive à fond, vivez high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne